Jean-Christophe Urbain, bonjour. Bonjour. Alors, avec Jean-Philippe Nataf, vous formez le groupe Les Innocents et vous serez en concert à Drancy le 12 mars prochain à l'espace culturel du parc. Votre duo s'est reformé il y a cinq ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis Plein de choses. Hein, il s'est passé, je pense, un, une sorte d'innocent 2.0. Je pense qu'on est, on est resté quand même un peu les mêmes, mais je pense que surtout on a on a repris goût à toute euh, cette euh, on va dire cette entreprise que qu'elle que, qu est innocente parce que c'est euh, c'est c'était pas évident au début on voulait juste se reformer pour faire quelques petits concerts comme ça et euh, on, a, on, a, on a voilà on a commencé une tournée qu'on appelait Come back Comeback Intime on était à deux un duo c'était la première fois d'ailleurs qu'on était qu'on jouait en duo sur scène en vieillissant, et en se retrouvant justement en duo à la période de comeback intime, on a fait renaître quelque chose d'un petit peu nouveau. Déjà, les innocents sous la forme d'un duo. Et puis alors après, on a donc euh, on, a, on a en fait signé pour faire un premier album dans, dans, Voilà après notre comeback. « Mandarine ». Voilà, « Mandarine », qui nous a de, de nouveau donné l'occasion de repartir sur scène. Et comme on avait commencé avant l'album une tournée en, en duo, on l'a fini en duo bien que je crois qu'on a dû faire à peu près, euh, on a dû, je crois, dans les 180 dates euh, euh, à cette période, ce qui est, ce qui est, ce qui est quand même beaucoup. C'est euh, énorme. Alors, comment, comment avez-vous été accueilli par le public et les médias à votre tour Je pense qu'il y avait une, une sorte de bienveillance qui était là. Bon, bah tout de suite, on a senti l'engouement, déjà, de, de pouvoir être signé dans une major après toutes ces années d'absence. Puis, euh, on a reçu une victoire de la musique, je crois, <rire> sur cet album. Et euh, et donc on était on était assez surpris, assez surpris. Et puis il y a eu public qu'on a croisé forcément pendant toutes ces dates. Et c'est vrai que là c'était encore plus chaleureux qu'on pouvait l'espérer. Je pense que les gens qui viennent nous voir et qui sont venus nous voir à ce moment-là, euh, je sais pas, ils avaient un message comme ah c'est bon de vous revoir les gars. Donc ça c'était plutôt agréable. Votre dernier album 6,5, et demi est à l'image de sa pochette plein de couleurs avec des rythmes énergiques et joyeux un vrai retour à la pop comment est né cet album? Eh ben cet album il est né alors justement un peu, un peu différemment moi j'avais quelques chansons d'avance et donc on est arrivé chacun avec nos chansons avec donc un peu moins de partage au moment de la, on va dire de la de la, de la création même, mais après justement en les jouant ensemble, en les arrangeant ensemble, en les remodelant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire euh, sur la chanson de l'autre, on savait très bien où on allait, mais euh, il y avait peut-être ce plaisir en plus. On a voulu aller à ICP euh, qui était le, le, le les, les studios ICP sont à Bruxelles, c'est là qu'on a enregistré notre premier, tout premier album, donc une sorte de retour aux sources, et c'est surtout un, un, un endroit qui est rempli d'instruments de musique. Et donc on a, on, on s'est monté un petit peu euh, un studio avec tous ces instruments, on a été les choisir. Et dès que je prenais une chanson, euh, si j'entamais moi une de mes chansons ou si j'y fais, en faisait une à lui, hop, il avait, on, on était en train de jouer. Moi je me mettais à la batterie ou il se mettait à la batterie. Enfin, il y avait quelque chose d'assez ludique dans cet enregistrement. Qu'est-ce qui réserve votre concert au public grenéen À quoi ils peuvent s'attendre on a décidé d'orchestrer un peu notre musique, parce qu'on en avait un peu marre d'être avec juste des guitares. Donc on a pris trois, trois musiciens avec nous. Évidemment, euh, plus jeunes, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais c'était plus facile à trouver. Les gens de nos âges sont peut-être déjà pris. Et puis on avait envie, on avait envie d'une énergie de partager aussi notre, notre musique, nos arrangements, avec euh, des gens que, qui ne sont pas forcément, qui ne venaient pas forcément tout à fait de, de là où on venait. Donc c'est un, on va dire que c'est un, une sorte de, de groupe, de groupe dans lequel est quand même intégré notre notre duo. C'est un, un, un patchwork en fait, on, mais, mais on essaye de mélanger. On a toujours aimé mélanger euh, les morceaux euh, qui sont un petit peu plus dans la, dans, dans, dans la mémoire des gens à ceux qui, pour des raisons euh, diverses, ne sont pas allés jusqu'aux oreilles et puis ça leur permet d'écouter... Euh, bah des choses qui nous tiennent à cœur aussi à nous, et généralement, généralement on arrête point, ça se passe plutôt bien. Bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Jean-Christophe Urbain merci, merci d'avoir répondu aux bien. questions de Drancy Média. C'est moi qui vous remercie. Et puis on vous retrouve donc le 12 mars prochain à l'espace culturel du Parc.